Bonjour, bienvenue à tous, on est ravis de vous accueillir sur le plateau du Trésor. Cette conférence de presse commune de six syndicats des personnels de l'éducation nationale ce matin à Pointe-à-Pitre, avec le soutien de la FAPEG, cette intersyndicale s'élève contre plusieurs mesures décidées par le rectorat et le gouvernement de la suppression d'une centaine de postes dans l'académie, la réforme des lycées. L'intersyndicale appelle à une grève reconductible à compter de la fin du mois de janvier. Je propose de retrouver à Pointe-à-Pitre Steve Prudent. Steve, bonjour. Les syndicats particulièrement remonté. Effectivement Laetitia, des syndicats de l'éducation nationale vont debout contre toute une série de dossiers. Ils viennent de recevoir d'ailleurs, outre le soutien de, de la FAPEC, celui de la FCPE, la Fédération de conseils de parents d'élèves. Alors. Parmi les griefs de l'intersyndical, il y a la réforme des lycées. Mais la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est l'annonce de la suppression de plus d'une centaine de postes d'enseignants et d'administratifs. Alors, j'ai juste à côté de moi Edi Ségur, de la FSU. Edi Ségur, plusieurs de vos camarades autour de la table l'ont répété « trop, c'est trop ». Oui, trop c'est trop. Nous savons pertinemment que cette réforme de lycée va justement mettre dans le mur beaucoup de jeunes puisque certains qui seront affectés dans certains lycées seront tenus d'aller dans d'autres lycées pour pouvoir poursuivre leur étude correctement. Ça va créer généralement donc des difficultés, notamment pour les étudiants, et les lycéens uh, uh, issus de milieux sociaux uh, très défavorisés. Ce n'est pas supportable. Et puis surtout, uh, lorsqu'on nous annonce 86 fermetures de postes, dans le second degré et quatre administratifs, nous savons pertinemment que nous ne serons pas en capacité justement de faire réussir ces jeunes. Pour pouvoir exprimer donc toutes ces craintes, l'intersyndicale appelle à une grève les, premiers, les 31 et 1er février et a l'intention également de participer à la grande mobilisation interprofessionnelle qui aura lieu le 2 février.